Parce que j'aurais entièrement culé Ninja Jago, je pense que je lui donnerai un autre nom. Eisenberg. Njaju, pauvre idiot. Ah, ah fais bien mieux. C'est un nom affreux. En fait, non Toi Tu n'as pas tenu ta promesse Parce que c'est mal d'être con, d'avoir de l'ambition et d'écarter les fesses. En tout cas, tu m'as appris quelque chose. À me méfier Je vais m'occuper d'eux, toi tu te charges d'elle. Oui cul-le moi si tu le peux. Je veux pas voir ça. Ah. Alors, tu m'as Mais tu ne m'as jamais montré ça! Non, je ne t'ai seulement pas trompé, je ne t'ai pas tout dévoilé! Oh. C'est ainsi qu'Asphira fut fini. Toute sa sorcellerie ne pouvait rien contre la puissante. Le roi Mambo culé à son trône et la paix fut préservée. Je vous ai culé! Et toi, tu oses me trahir! Tu m'abandonnes! Tu, tu n'es qu'un. Un jour, je me vengerai!